Bonjour, Christelle Aguilar, doctorante, deuxième année dans l'équipe SMAC l'IRIT. Je vais vous parler brièvement de mon travail intitulé ROCOVAC, Conditions de reprise de contrôle par haute observation des situations au sein d'un véhicule autonome connecté. Aujourd'hui, les études montrent six niveaux d'automatisation, allant de l'absence d'automatisation où le conducteur a le contrôle complet de véhicule, à la pleine autonomie où le véhicule fonctionne indépendamment. Selon cette étude, ce travail se concentre sur des véhicules autonomes de niveau 3, dits d'automatisation conditionnelle, qui décrivent un mode d'automatisation où le conducteur humain délègue la conduite et joue le rôle de superviseur. Mais il peut être nécessaire qu'il prenne le contrôle. Dans les véhicules autonomes de niveau 3, les procédures de reprise de contrôle de la conduite sont des périodes critiques où le niveau de sécurité dépend des performances combinées de l'humain et du système autonome. Les études montrent qu'un laps de temps important est nécessaire pour permettre au conducteur de reprendre le contrôle. Ce laps de temps dépend de l'état mental, physique et émotionnel du conducteur, du contexte de conduite et de la situation rencontrée. Pour assurer ce laps de temps, le système doit être capable d'anticiper rapidement des situations critiques. Rocovac est un test interdisciplinaire qui utilise les compétences ergonomiques et informatiques pour sa réalisation. L'objectif de cette thèse est de mettre en place un système de supervision adapté à chaque conducteur, en intégrant des facteurs humains afin de permettre une reprise de contrôle sûre et acceptée par son utilisateur final. La thèse est décomposée en trois étapes. La première correspond à la modélisation et la conception d'un système multi multiagent auto-adaptatif supervisant la conduite de conducteurs humains et de systèmes autonomes et anticipant les situations qualifiées d'anomalies. La deuxième étape étude l'impact des différents facteurs humains de contexte environnemental et de véhicules sur la capacité de chaque conducteur à gérer une situation. Et la dernière étape consiste à intégrer des facteurs humains dans nos systèmes de superviseurs afin de mieux anticiper et expliquer les situations à risque. Le système multi multi-agent cherche à superviser la conduite de l'humain et de système autonome. Son objectif est donc de construire un modèle de la conduite de conducteur humain et de système autonome pour être capable, dans un deuxième temps, d'anticiper l'occurrence d'anomalies. Le modèle est basé sur l'apprentissage par l'observation de conducteurs dans son activité de conduite. Ce système fonctionne en parallèle du système de fonctionnement d'un véhicule autonome. Ainsi, le système commence par observer le comportement de conduite de conducteurs autonomes et de systèmes autonomes. Ensuite, il apprend à estimer l'état réel attendu de chaque variable environnementale qui constitue un contexte de conduite. Avec cela, calcule l'écart entre les intentions de chaque conducteur et ses vraies actions de conduite, pour finalement décider si un échange de contrôle de la conduite est nécessaire entre les conducteurs. Et à partir de là, fournir les informations utiles. Merci de votre attention.